Ça y est, Chain of Domination, le patch 9.1 de World of Warcraft sort enfin le 30 janvier. Dans cette vidéo, on va voir absolument tout ce que tu as besoin de savoir sur Cortia, qui est la toute nouvelle zone qui arrive avec Shadowlands. Il y a un bon paquet de choses à obtenir et à faire dans cette zone. Et honnêtement, un petit débrief, ça va pas faire de mal. Donc je te laisse profiter de la vidéo. C'est parti. Et avant de voir ce que tu peux y faire, on va déjà voir qu'est-ce que tu peux y obtenir. Déjà avec Cortia, tu as l'introduction de deux nouvelles monnaies, les âmes cendrées qui vont te permettre d'upgrade tes légendaires de rang 5 à 6, ainsi que de débloquer les nouveaux sockets de la saison 2 de Shadowlands que tu pourras mettre sur la tête, le collier, les bracelets, ceintures et anneaux, comme pour la saison 1. Et tu as également une autre monnaie, que là tu vas devoir aller chercher à peu près partout dans la map, mais ça paraît, je vais y revenir juste après pour t'expliquer comment les obtenir, les recherches cataloguées. Elles, elles sont liées à la réputation du codex de l'archiviste, et elles te permettent d'acheter un bon paquet de choses. Déjà, tu peux acheter le stuff qu'Ortien avec, tu peux également acheter des upgrades au niveau de l'antre de Torghast, débloquer diverses téléportations, acheter des montures des pets, débloquer du stuff qui va jusque 239 e-level avec des sockets de domination, monter tes conduire 252 e-level, acheter des fameux sockets, de la saison 2 pour avoir des gemmes supplémentaires sur ton stuff, et évidemment c'est pareil une fois que tu auras ta réputation au max tu pourras également débloquer des coffres de parangon pour choper divers montures or et compagnie Et au cas où tu avais peur qu'elle ait disparu t'inquiète pas il y a le retour de la Stiggy La Stiggy va désormais servir avec une toute nouvelle réputation la réputation de l'avancée de la mort Ouais exactement comme le sort du dégât qui te permet de pas être ralenti Au niveau de l'avancée de la mort du coup tu vas avoir des Stiggy que tu vas principalement au niveau avoir au niveau de l'antre mais ça on y reviendra encore un petit peu plus tard cette monnaie là va te permettre d'acheter du stuff cortien Donc le stuff cortien c'est un peu comme le bun de BFA C'est à dire que c'est du stuff que tu as en e-level 200 de base Et que tu vas pouvoir monter avec les rangs Ok Et ce stuff là il est également lié à ton compte pas à ton personnage Donc ça va te permettre de en gros te faire tes rerolls de façon plus, plus simple Voilà, Tu vas pouvoir acheter du stuff que tu pourras direct envoyer à tes rerolls Que tu vas pouvoir monter petit à petit L'e-level max de ce stuff est bridé au début, histoire que tu puisses pas avoir un trop gros e-level, mais petit à petit au niveau de l'extension, ça va s'augmenter et tu vas pouvoir le monter au rang max qui est le 6. Puis également des nouveaux objets comme le tome des origines qui va permettre de crafter les légendaires, de crafter l'item de base des légendaires, tu sais, le truc que tu achètes à l'HDV en rang 3, en rang 4 et compagnie. Ça, ça va pouvoir être upgradé de rang 5 à 6 et donc tu vas pouvoir désormais pouvoir vendre ces nouveaux rangs de légendaires base items, donc ils vont pouvoir être achetés évidemment toujours à l'HDV. Outre ça, il y a également tout le stuff qui est en 220 avec les sockets de domination. Donc, ça, c'est pareil. Si tu as un nouveau personnage, ou si tu as un reroll, et que t'es bas stuff, et que t'es pas déjà il e level mythique, honnêtement, ça peut être une bonne solution de pouvoir rattraper ton personnage, et catch up. C'est pas la réputation la plus importante pour tryhard, mais ça permet, voilà, principalement de pouvoir monter d'autres personnages, de pouvoir monter et créer les premiers rangs de légendaires si t'es un crafter de légendaire. Et sinon après tu vas avoir tout ce qui va être euh, lié euh, au cosmétiques monture, pet, donc par exemple tu peux avoir les transmo au niveau des, euh, des Kyrian, tu vas pouvoir avoir euh, les, la monture, par exemple la mouche des Crollord et ben ah, voilà la mouche des Crollord, c'est la réputation avancée de la mort, exaltée, mille Stiggy. Donc tu vois l'idée en tout cas, ça va te permettre de débloquer ce genre de petits trucs, donc la Stiggy est toujours intéressante et peut être utile dans une certaine mesure sur Chain of Domination. Dans la même optique, pour faire tes légendaires, donc pour créer le base item que euh, tu vas envoyer directement à ton Rune Carver, tu vas avoir besoin d'un nouveau composant, le Cristal de Cortit, qui va être obtenu dans cette zone. Alors ça, tu vas le choper de diverses façons, également en le chopant au niveau des quêtes hebdomadaires, en le chopant dans les trésors, euh, ce genre de trucs, et ça, ça peut complètement être vendu à l'HDV, donc ça peut être euh, déjà soit une bonne solution pour crafter toi-même tes légendaires, ou sinon pour juste te faire de la thune en le mettant à l'hôtel des ventes. Et du coup comment on accède à cette magnifique zone Comment accède-t-on à Cortia et tout ce qui va avec Il y a deux façons La première c'est la façon barbare C'est exactement celle que j'ai fait là C'est tu vas dans l'antre et tu marches avec tes petites pattes Tu vas au bout des terriers Et à force tu vas pouvoir arriver dans cette zone Dans cette zone qui est Cortia Bon ça c'est juste si t'as envie de te balader sur la map et de découvrir parce que la façon officielle de le faire c'est d'aller au niveau de tes quêtes, tu vas recevoir une nouvelle quête, une nouvelle quête voilà, globale hein, de, de campagne, une quête principale de chaîne de domination qui va te demander d'aller faire différents trucs, donc aller au ribos après tu vas aller au niveau de ta congrégation et compagnie et... Finalement, cette campagne-là, donc la quête principale, va de toute façon réussir à t'amener dans Cortia. Donc ça, c'est un peu la façon officielle. Parce qu'à partir du moment où tu vas prendre la nouvelle campagne compagnie, tu vas débloquer entre autres ce téléporteur au milieu qui va te permettre d'aller directement depuis Oribos jusqu'à ici. Et tu vas avoir également d'autres points de TP entre l'antre, Cortia. Donc tu vas voir après euh, différents trucs et c'est là où tu vas débloquer les quêtes de les différents PNJ et c'est là où ton aventure cortienne va réellement démarrer. Et parce que ça t'avait manqué, et tu peux me l'avouer, il n'y a aucun souci, on est entre nous. Il va y avoir des assauts bi-hebdomadaires à faire. Donc ça serait Z le mercredi à 8h CET, donc 8h du matin, et le samedi soir à 8pm CET, donc à 8h du soir le samedi. Donc il va y avoir au total deux assauts dans la semaine, c'est bien ça. Au niveau des assauts, il y en a quatre différents, donc ça, ça va dépendre bah, du coup de quel assaut va proc. Il y a l'assaut des Ventir au Trébaculum, des Kyrian qui est juste au niveau de l'entrée, l'assaut des Necrolords dans le fin de la perdition, il va être sympa celui-là et on a également au niveau du Crucible of the Dame, du Creuset des damnés, l'assaut des Night Fight. faire ces assauts-là ça va être ultra important, donc euh, clairement au début tu as vraiment envie d'aller les faire dès que tu peux les tag comme ça c'est fait au niveau de ton objectif parce qu'ils vont te permettre plusieurs choses un, ils vont te permettre de choper des Stiggy on a vu ça peut être utile, ils vont surtout te permettre de choper des âmes cendrées, et donc ça pour faire tes légendaires, <rire> clairement tu les veux, t'en as besoin Enfin, va falloir rusher ça, tu chopes également un cristal de cortite, pour rappel c'est un des composants pour créer les base items des légendaires, tu peux également choper du stuff cortien, si t'as un peu de chance ça pourra représenter un up pour toi, et tu chopes également des catalogues de recherche, et on l'a vu également ça va également te servir à pas mal de trucs comme au nouveau socket, monter les conduits et compagnie, donc clairement aller faire les assauts ça va être ultra bis. Au niveau des assauts ils ont mis un petit truc sympa, c'est que si c'est l'assos de ta congrégation actuelle si tu vas dans ta congrègue, réseau de transport et t'arrives direct à l'assaut bon voilà c'est à savoir ça peut être utile par exemple ici le truc des Kyrian il te permet boum d'aller arriver directement sur l'assaut également un autre petit truc qui est assez sympa c'est le fait que si tu vas juste à gauche hein, tu vas avoir les camps et compagnie qui arrivent directement à ta gauche quand tu rentres dans l'antre tu peux hein, cliquer sur une monture qui est directement disponible et qui va t'amener à la zone en question voilà, donc c'est si t'as la flemme et que t'as envie d'aller en avance auto sur la nouvelle zone, par exemple si t'es au Trémaculum pour l'assaut des 20 tirs, parce que c'est quand même grave loin d'aller sur l'assaut des 20 tirs, tu cliques la monture, elle s'y amène automatiquement. Bon bref, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il va falloir aller faire ces assauts deux fois par semaine. Et la map sera remplie de trésors à découvrir et de rares à tuer avec 28 rares différents qui viennent d'arriver. Bon, là, par exemple, t'as une petite map où tu peux voir un petit peu les types d'emplacement des rares. Donc, il y en aura pas mal à gauche, à droite, au niveau de Lantre et au niveau de Cortia... Que tu vas pouvoir tuer. Les tuer, ils vont être soit simples, soit plutôt balèzes et tu vas devoir les tuer en groupe. Donc un petit peu comme les systèmes de base, où tu vas avoir l'élite, l'élite plus plus, enfin tu vois bien l'idée. Quand tu les tues, ça va te servir à quoi Donc déjà tu vas choper les catalogues de recherche. Et on n'oublie pas, les catalogues de recherche, ça te permet d'être opti, donc ça va être important. Outre ça, ils ont également mis en place un système de catch-up si es déjà un petit peu plus bas. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dropper directement sur les monstres et dans les trésors le système qui te permet de monter tes conduits de façon aléatoire jusque 226 e level Donc ça, c'était ce que tu as acheté jusque-là en Stiggy auprès de Venari. Donc si tu n'es pas à 100% opti au niveau de tes conduits, ça va être une façon très efficace de pouvoir rattraper les autres et monter tes conduits en 226. Outre ça, tu peux également choper le stuff cortien. Donc pareil, ça peut potentiellement te servir d'up, ou simplement tu vas le garder pour pouvoir faire un nouveau reroll. Et tu vas également choper de l'anima, parce qu'on ne sait jamais, ça sert toujours l'anima, et également de la Stiggy. Donc en gros, basiquement, tu vas vraiment avoir envie d'aller tuer les rares et d'aller choper les différents coffres sur la map. Pour te donner un ordre d'idée de à quoi ça peut ressembler, tu peux avoir ce genre de coffre, ce genre de coffre, qui vont être présents partout sur la map. Sachant que tu en as certains où tu vas devoir euh, avancer un petit peu dans le jeu pour réussir à les débloquer, parce qu'ils vont avoir des prérequis pour réussir à les ouvrir. Mais dans la plupart des cas, tu auras juste à aller dessus, ils sont situés comme d'habitude au niveau de ta mini-map, et tu vas juste avoir à, aller, à les ouvrir. Et ensuite, as les quêtes. Sachant qu'il y en a une qui... Rules them all, c'est la plus importante de toutes, elle est là pour toutes les dominées, c'est la quête hebdomadaire, donc une fois par semaine, qui va te donner des Stigian Humber. Donc ça je t'en ai pas parlé au début dans les monnaies parce que c'est pas vraiment lié à cette zone, mais bon un petit peu quand même, les Stigian Humber c'est la monnaie qui va te permettre de monter tes gemmes de domination. Donc ça je t'en ai complètement parlé dans la vidéo dédiée aux gemmes de domination, donc n'hésite pas à aller la checker. En gros, cette quête-là, c'est quasiment le seul moyen, à part le raid, de pouvoir tomber des sigil Numbers, et ça va en donner autant que le raid juste en faisant cette quête-là. Donc clairement, tu vas vraiment avoir envie de la faire, ça te monte également ta réputation au niveau de l'avancée de la mort. Donc on a pu voir que ça permet entre autres de pouvoir débloquer euh, les, gemmes, les gemmes de la saison 2, que tu pourras acheter avec les âmes cendrées. Tu vas également débloquer un max d'anima qui va entre autres servir à, servir à l'obtention de ta légendaire. Voilà, ça je dis ça, je dis rien. Et tu vas également choper un war chest qui va contenir un max de recherches cataloguées, un cristal de cortite et de la réputation au niveau des factions. Donc clairement là on est sur de la quête Elle est ultra bis, elle est ultra value Donc ça c'est le premier truc que tu vas faire dans ta semaine T'arrives et tu fais la weekly, elle est ultra importante Outre ça tu vas également avoir des petites quêtes journalières à droite à gauche qui vont te permettre de choper Un petit peu de monnaie Donc ça c'est à peu près comme le système que t'as connu avec la Stiggy. Ça va pas donner énormément Ça va honnêtement se valoir à peu près avec les rares et les coffres Mais bon souvent c'est quand même un peu plus intéressant Donc t'as juste à aller à cet endroit là Tu vas avoir des PNJ à droite à gauche qui vont te filer des petites quêtes Et t'as juste à aller accepter et ensuite te promener dans la map Pour aller faire tout ça et c'est pas tout parce qu'on a pas encore été trop dans l'antre dans cette vidéo Il va y avoir un événement dans l'antre ça va être un assaut de l'antre par les troupes des Kaltuzan. En gros, il va cibler une Zone et il va y avoir une aile de Torghast qui va euh, s'y imposer. Et donc, tu auras tout le climat qui va changer et s'adapter à cette aire. Là, par exemple, c'est le cas de Mortregard sur cette photo-ci. Et cet événement-là, ça va être ultra important d'aller le faire une fois dans la semaine parce que la première fois où tu termines l'assaut des tourmenteurs de Torghast, ça va te donner des rewards ultra sympas et dont tu vas avoir besoin. Déjà, ça te donne de la réputation auprès de l'avancée de la mort. Ça te donne également des centres d'âme. Ça te donne en plus de ça, les cendry qui pour rappel sont nécessaires au craft des rangs 5 à 6 des légendaires ça te donne en plus des sigas et ça te donne également de la réputation au niveau de Vénarié et ça te donne également une chance d'avoir cette magnifique monture et du coup ce sera tout pour cette vidéo sur Cortia et Lantre donc ça ouvre tout bientôt je te laisse me dire ce que en as pensé n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi j'ai vu qu'il y avait pas mal de partages sur des discords sur Twitter et compagnie ça fait grave plaisir je te souhaite une excellente journée prends super bien soin de toi et on se retrouve très vite